les J'espère que vous avez bien ce vidéo, je vais tout vous dire sur le prochain patch, le jeu va euh, changer, il va y avoir énormément de changements euh, dans, la prochaine, euh, dans la prochaine saison tout simplement, si j'ai bien compris ça aura lieu le 5 décembre, euh, donc euh, avec une nouvelle saison en général il y a une carte qui est mise en avant dans le season pass. Euh, ce sera le surfeur d'argent, on regardera ce que ça fait, alors c'est une carte, si je dis pas de bêtises, qui existe déjà, mais voilà, peut-être qu'il y en a beaucoup, je pense même la majorité d'entre nous, on ne connaît pas toutes les cartes encore euh, du pool 3, il y en a peut-être même qui sont encore euh, pool 2, voire pool 1 pool 2 c'est assez normal finalement, euh, on y passe en général une à deux semaines, bref en tout cas euh, plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo, déjà il y aura euh, donc à partir du 5 décembre les collecteurs tokens, ça c'est quelque chose qu'on euh, voilà on avait euh, vent de, de, des collecteurs tokens qui allaient arriver mais on savait pas quand, on savait pas comment quelle, quelle modalité si je puis dire Alors là je vais tout vous dire dans cette vidéo et il y a euh, 16 nouvelles cartes qui arrivera pareil en décembre euh, avec des, du pool 4 et du pool 5 voilà on verra ça évidemment dans cette vidéo donc, donc on va commencer par les collector tokens. En gros les collector tokens c'est un petit peu une nouvelle monnaie qui va nous permettre de crafter si je puis dire les cartes. Alors là je suis sur le site quand même Marvel Snapzone qui est plutôt très intéressant. J'ai essayé d'aller sur le site officiel, il n'y avait pas trop d'informations, il n'y avait pas encore euh, euh, bah, les annonces tout simplement. Donc euh, voilà en général sur Hearthstone je vais directement sur le site Hearthstone, Play Hearthstone. Là il n'y avait pas sur le site officiel donc je vais sur Snapzone qui est plutôt bien fait. L'article est plutôt sympa, c'est en anglais, mais euh, j'ai fait avec mon ami Google Trad, euh, je, je suis incollable. Alors, <rire> non, je parle plus ou moins anglais quand même. Euh, donc les collecteurs tokens, euh, on en aura... Alors déjà, euh, première chose à vous dire, c'est que ce sera voilà, une nouvelle monnaie. Et en gros, toutes les 8 heures, il y aura des rotations. Donc ça va se, se mettre sous cette forme-là finalement, quand vous allez arriver sur le jeu. Toutes les 8 heures, il va y avoir une rotation de cartes. Euh, mais vous allez avoir la possibilité de loquer la carte tout simplement, donc de la bloquer, de l'épingler en somme. Euh, ça permettra tout simplement de ne pas avoir de rotation. S'il y a vraiment une carte que vous avez envie d'avoir mais que vous n'avez pas les, to les collecteurs tokens pour la récupérer, vous la loquez. J'imagine Advitam aeternam si vous le souhaitez, enfin c'est un peu con Advitam Eternam, mais voilà, vous la loquez euh, le temps que... que vous récupériez finalement les euh, collecteurs tokens. Euh, évidemment, chaque carte aura un coût différent, je vais vous le dire euh, également, c'est marqué. Donc voilà, ce sera comme ça. Token Shop, évidemment, il y aura un Shop Token. Euh, comment est-ce qu'on obtient les collecteurs Token euh, En gros, à la place des Boosters, il euh, y aura 25% de chance, si je ne dis pas de bêtises, de récupérer euh, 100 tokens. Donc c'est ça, 25% de chance de récupérer 100 tokens. Euh, si vous avez déjà toutes les cartes de pool 3 très peu de personnes, euh, pour le coup, il y aura 22% de chance supplémentaires d'avoir à la place 400 tokens, donc ceux qui auront déjà tout, ils auront finalement beaucoup plus de récompenses, mais en général, quand on a déjà tout, alors on a déjà tout finalement, donc euh, un tout petit peu plus, un peu moins, ça change pas grand-chose, mais quand bien même, je pense qu'à un certain stade, c'est presque impossible de récupérer des cartes, très très très très compliquées, j'imagine quand on a tout, peut-être à 3000 de collection ou 4000, euh, finalement, avoir les collecteurs pour crafter potentiellement du pool 4 ou du pool, euh, du pool 5, je ne sais pas si ce sera possible, mais ça, ça peut évidemment être intéressant. En tout cas, on pourra les récupérer comme cela. J'imagine qu'on pourra les acheter également euh, si on veut. A noter que euh, chaque carte, évidemment, aura. Ouais, c'est ça, il y aura du pool 4, du pool 5. Chaque carte aura euh, un coût différent. Donc pour crafter, euh, je dis crafter, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Euh, mais sur Hearthstone, voilà, on dit crafter, mais pour créer tout simplement une carte euh, de pool 3, donc c'est Series. Euh, ce sera 1000 tokens. Euh, pool 4 ce sera 3000 tokens et pool 5 ce sera 6000 tokens euh, donc c'est très très cher mais pool 3 ce sera 1000 Sachant que à partir du moment où ça va se mettre en place on va avoir un certain nombre de tokens qui seront donnés euh, Donc si vous êtes en niveau de collection de 500 à 99 vous allez récupérer 3000 tokens De 1000 à 3000 alors moi je suis à 1400 pour le moment donc je récupérerai 6000 tokens donc en général vous allez souvent récupérer 3000 j'imagine, donc 3000 tokens, ça vous fait déjà euh, bah, soit une carte de pool 4 à crafter, soit 3 cartes de pool 3. 3 cartes de pool 3, il y a vraiment moyen de faire 3 decks ou de faire un deck totalement pété, par exemple vous voulez faire le deck patriote, bah, il y a 3 cartes de pool 3 dedans. Donc voilà, ça c'est très très intéressant, après c'est pas vous qui choisissez la carte que vous allez créer. Ça dépend évidemment de la rotation. Donc, vous pouvez parfois attendre longtemps, vous dire ah, ça, ça m'intéresse pas, j'attends 8 heures. Ça, ça m'intéresse pas, j'attends 8 heures et attendre, je ne sais pas, 24 heures, 32 heures, 2 semaines avant. Bon, peut-être pas 2 semaines avant qu'il y ait la carte, mais pourquoi pas si c'est vraiment une carte précise qui vous intéresse. Bon, il y aura des stratégies évidemment d'attente, j'imagine. Donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, Non, non, pas spécialement. Donc, ça, ça va être plutôt très très intéressant. Ça va nous permettre... Euh, à tous hein. Même moi qui ai quand même pas mal de cartes Bah finalement il y a quand même des decks que j'ai Qui sont forts mais il me manque la petite carte Pour optimiser ou il y a des decks que je ne peux pas du tout créer Par exemple Cérébro c'est une carte que j'aimerais avoir bah, D'ailleurs euh, là ils mettent en avant Cérébro Parce que c'est une carte qui est très intéressante En termes de deck build, en termes de création de deck On peut faire plein de decks avec Mais voilà euh, il y a des cartes qui nous manquent Et finalement avec cette carte on peut créer plusieurs decks donc là, ça va être hyper intéressant, ça va enlever un peu la frustration, même si je trouve qu'elle n'est pas si présente que ça, mais quand bien même, euh, parfois on a envie de, de faire des grosses grosses sessions de jeu, et c'est vrai que si on tourne 8-10 heures euh, un week-end avec les 2-3 mêmes decks, bah, on peut peut-être se lasser là on aura vraiment cette possibilité, et accessoirement, bah voilà, on veut vraiment se faire plaisir. Je sais que, j'ai été étonné d'ailleurs du nombre de personnes qui ont euh, acheté des variants euh, sur mon stream euh, hier, il y avait plein de personnes qui m'ont dit, j'ai mis 40 euros dans des var les variants, et les, euh, les, les skins alternatifs, on va dire, j'ai mis 100 euros dans des variants, etc, c'était assez dingue, euh, donc là pour le coup, voilà, ceux qui ont envie de dépenser dans le jeu, bah, pourront dépenser plutôt dans des cartes que dans des variants, après vous faites ce que vous voulez. <rire> Mais je trouve que c'est plus sympa d'avoir des cartes que des skins. Euh, donc ça, ce sera pour les collecteurs token tokens, et euh, également pour les cartes de Pool euh, 4, alors il y aura euh, si je dis pas de bêtises, je vais regarder, mais il y aura euh, 10 cartes de pool 4 euh, et euh, 6 cartes de pool 6, donc 16 nouvelles cartes. Euh, sachant que évidemment il y aura des raretés, alors on ne sera pas obligé d'avoir toutes les cartes de pool 3 pour commencer, et ça c'est important, pour commencer à avoir des cartes de pool 4 et des cartes de pool 5. Sauf que les cartes de pool 4 seront euh, euh, 10 fois plus, c'est ça, 10 fois plus rares que les cartes de pool 3, donc dans un, on va dire, un booster dans un, un coffre il euh, y aura 10 fois moins de chance tout simplement d'avoir une carte de poule 3 et c'est encore ça avec euh, les cartes de poule 5 par rapport aux 4 donc euh, ce sera 100 en, en jeu, si j'ai bien compris ce sera 100 hein, ce sera 100 fois 10 fois 10 c'est ça pas 100 fois plus compliqué d'avoir une carte de poule 5 par rapport à une cale de poule 3 donc euh, ouais, globalement vous allez avoir euh, une fois sur 10 une carte de poule 3 globalement euh, si je mets de côté les poules 5 c'est ça une fois sur 100 dans un booster Enfin, dans un coffre, vous allez avoir une carte de poule 5. Une fois sur 10, une carte de poule euh, euh, euh, 4. Sinon, une carte de poule 3. Et sinon, bah, très souvent, bah, le petit booster, euh, le, le petit gold, euh, la petite phrase qui fait chier, qui sert à rien, euh, le petit skin qui sert à rien, <rire> bah, le truc qui sert à rien. Quoi. Euh, donc voilà, les collecteurs tokens. Et on va regarder évidemment les cartes. Euh, donc pour les cartes, euh, bah, on va aller un petit peu les analyser, entre guillemets. Alors, il y a... Euh, Est-ce que je peux cliquer sur la carte ou alors je Ouais, on va cliquer sur la carte. Le cage. Donc il est euh, puissance 1, écoute de mana. Tes cartes n'ont pas de... Euh, ne peuvent pas avoir de réduction de pouvoir. Euh, c'est ça, il card can have carte power, en a Redo c'est de l'italien. Redo euh, Ched. Bon, why not Bon, c'est difficile de les analyser comme ça. Il n'y a pas vraiment de deck pour le moment. Euh, Est-ce que ça vous plaît Est-ce que ça vous plaît pas euh, pour 2 1 de puissance donc c'est pas fou mais en même temps pour 2 en général on met pas des trucs qui ont énormément de puissance C'est pas comme Sandman qui pour 4 et 1 avec une capacité PT mais il est tellement faible en puissance qu'on veut pas le jouer euh, Là c'est pas des tours, en fait parfois on loupe le T2 et on peut gagner quand même une game Moi je trouve que c'est intéressant, ça a l'air d'être une carte un peu plus tech Je pense que ça a l'air d'être une carte un peu plus tech Après il y a sûrement des cartes, par exemple il y a peut-être des combinaisons avec Azmat euh, Azmat, si je dis pas de bêtises, alors je l'ai vu deux trois fois, je fais ça comme si je connaissais bien la carte, mais c'est moins 1 à toutes les cartes sur le board. Donc peut-être qu'avec Luke Cage, on met Luke Cage, on fait Azmat. Euh, peut-être qu'on ne profite pas de la réduction. Avec certains lieux, ça peut être intéressant. Euh, je dis leur puissance, euh, leur pouvoir, c'est leur puissance. Hein. Enfin, Je sais pas si je l'ai dit, mais euh, leur puissance réduit. Euh, donc euh, j'imagine qu'il y a sûrement des cartes qui réduisent la puissance. C'est comme ça, le malus ne se fait pas. Il y a des choses comme ça. Enfin voilà, je pense que c'est une carte qui peut rentrer dans quelques decks. C'est une carte qui peut être tech également contre certains decks. Euh, voilà, de toute façon, toutes les cartes. En fait, c'est très difficile d'analyser les cartes sur ce jeu parce qu'il n'y a pas de mauvaise cartes, il n'y a pas de bonnes cartes. C'est juste des cartes. Enfin, c'est pas comme un jeu de cartes traditionnelles où il y a des mauvaises, des bonnes, et euh, des légendaires, des rares, etc. Là, elles sont toutes de même puissance. C'est juste qu'il faut arriver à trouver les combinaisons. Mais voilà. Je trouve ça intéressant. Euh, on va aller dans cards. Je sais pas Si j'ai pas fait une connerie en faisant ça. Évidemment que si. Euh, donc on va aller directement Bon n'hésitez pas si y en a une qui vous plaît Donc She-Hulk, qu'on va regarder comme ça Ce sera peut-être plus simple euh, She-Hulk, qu'elle coûte 6 mana Elle est 10 de puissance euh, Donc c'est intéressant Et elle va coûter moins 1 pour chaque euh, mana euh, non dépensé Au tour précédent Donc il y a moyen de faire des choses assez belles euh, Parce qu'en fait au tour précédent On a 5 mana Donc en fait si on arrive à trouver un spot Ou au tour, par exemple avec euh, Electra avec euh, l'autre qui donne un mana pour tour, tour 2. Enfin, qui coûte 2 mana et qui fait plus 1 euh, énergie au tour d'après. Euh, si on arrive à trouver un spot où, en fait, sur le tour 5, on récupère 6 d'énergie. Par exemple, euh, bah, avec Electron, hein, c'est ça, Electra, euh, Electron. Non, pas Electra, euh, c'est Electron, je crois. Je ne sais plus le nom du, du, du garçon. Mais en gros, tour 5, on a 6 d'énergie, on ne les utilise pas. Et tour 6, on peut faire She-Hulk, donc à 0. Euh, parce qu'elle coûtera moins 1, donc. Moins 6 en soi. Et infinite Donc ça peut être assez rigolo. Et sinon, bah évidemment, avec Sunspot. On pense à Sunspot. Donc voilà, il y a des choses à faire en combo un peu. d'une combo euh, tour 6 qui peut être vraiment badass. Accessoirement, on fait, au pire, on n'a pas le gain d'énergie au tour 5. On fait juste, je sais pas, on perd 5. Euh, et tour d'après, on peut faire un truc à 5, un truc à 1. Mais en même temps, bah, ça revient pas au même. Mais il y a un côté surprise qui est plus intéressant. Et on profite de la stat du Sunspot. Euh, donc... C'est très intéressant pour le coup, bon, ça me... après voilà c'est normal, c'est un tour 6 donc forcément la capacité doit être plus puissante, plus impactante, euh, plus game breaker que qu'un truc qui coûte 2. Mais euh, voilà celle-là elle me parle, celle-là elle me parlait pas, celle-là elle me parle. Titania, 1 mana, 5 de puissance mais quand une carte est jouée sur euh, ce lieu, euh, elle, elle change de, de côté. Donc elle change de côté, j'imagine qu'elle change pas de lieu. Euh, switch side, donc ça veut dire que ça va chez l'adversaire. Euh, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que c'est une carte qui va se jouer. Euh, genre un peu au tour 6 peut-être. Genre au tour 6, quand il y a un lieu qui est déjà bloqué par l'adversaire, ou alors justement en opportunisme, quand il y a un lieu qui est bloqué par l'adversaire, je sais pas, au tour 4, 5, ça peut arriver, euh, bah pour 1, on va avoir un, un 5 de puissance. Donc ça, c'est assez cool, mais c'est pas un truc qui va se curver. T1, T2, T3 ou T4, ça va être compliqué. Euh, c'est intéressant. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mais voilà, c'est une carte qui va se jouer. Je sais pas, je vois bien des decks comme ça avec... Euh, euh, des decks un peu énervés tour 6. Par exemple, avec le Strong Guy... Avec la Serra évidemment, ou en fait, bon même si avec Serra on n'en profite pas parce que ça restera un mana, mais vraiment faire quelque chose d'assez explosif sur le tour 6. Euh, et ça, ça peut rentrer justement. Donc c'est assez intéressant. Euh, L'absorbing man. Euh, si c'est la dernière carte que tu euh, joues. Euh, non, si la dernière carte que tu joues a une euh, capacité révélée. Euh, ça copie la capacité révélée. Donc ça va absorber la capacité révélée précédente. Donc euh, ça peut être cool dans, une, dans un truc un peu tempo. Où tu fais euh, T1, T2. Ou T1, ou genre, je sais pas, T1, un T1, T2, double T1, ou un truc comme ça, ou T2, je sais pas, Mister Sinister qui met deux créa, derrière Iron Earth qui donne plus de plus de à 3 créa, derrière Absorbing Man qui est 3 de puissance et qui va redonner plus de plus de, donc c'est l'équivalent d'une 9 de puissance pour 4. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des sorties très énervées qui peuvent se réaliser, et en plus, dans ce spot là, tu, vu que t'as Mister Sinister, tu prends pas Killmonger, euh, en fait t'as que ton T1 qui prend Killmonger, qu enfin, vous voyez, il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire. Bon, là, je pense ça parce que c'est vraiment un très bon. Enfin, euh, si tu veux le jouer dans la curve, mais c'est vrai que tu peux le jouer tour 6. Euh, tu fais euh, High Tiger, tour 5. Tour 6, tu joues ça. Euh, plus un T2. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont rigolotes à faire. Faut voir, mais euh, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve très intéressant et évidemment très très euh, polyvalent comme carte. Euh, Maria Hill. Euh, alors, elle est euh, 2 de mana, 3 de puissance. Enfin, 2 d'énergie. 3 de puissance. Ajoute un random 1 de coup dans ta main. Donc, une carte à 1 dans ta main. Euh, donc ça, ça, on pense un peu au collectionneur Qui peut mettre des cartes dans la main Dans des decks d'ino, pourquoi pas, ça peut rentrer euh, Comme ça, tu joues C'est peut-être un peu mieux que la sentinelle Quoique, la sentinelle, quoique pas forcément mieux que la sentinelle Mais par, par rapport à la curve Ça peut être intéressant Je trouve la carte cool Je trouve vraiment la carte cool Je trouve que c'est une carte qui peut rentrer Alors c'est pas une carte, je vais pas créer forcément un deck autour Parce que je, je, le côté random, ça crée, on crée pas de deck autour Mais c'est une carte qui peut rentrer dans plein de decks Et ça me plaît bien L'agent Coulson, 3 d'énergie, 4 de puissance, ajoute une random 4, euh, genre une carte qui coûte 4 dans la main euh, aléatoire, et une carte qui coûte 5 euh, dans la main aléatoire. Donc euh, en fait, ça te donne ta curve à 4, ça te donne ta curve à 5. Euh, alors ça, en fait, je vois bien ça dans un deck Agatha. <rire> dans un deck Agatha parce qu'en vrai, t'as agent Coulson, t'as forcément ton T4, t'as forcément ton T5. Bon, c'est un peu con, mais admettons. Euh, donc c'est quand même un peu con. Mais... Euh, mais sinon, bah, Agatha est pas si mal. Vous allez voir dans les prochaines vidéos euh, des decks à faire autour. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant encore une fois. Peut-être avec collectionneur, ça met des cartes dans la main. Euh, en fait, t'as un 4 de puissance qui peut booster ton collectionneur T2, qui met deux cartes dans de la main, enfin deux cartes dans la main, qui soit remplit ta curve si t'as pas une curve, soit bah te met des cartes dans la main par rapport au Dino. Euh, si tu veux jouer à un deck par exemple avec Dino, franchement, j'aime bien l'idée. Je trouve ça pas incroyable. Parce que, en général, les cartes à 4, c'est toi qui les choisis. Les cartes à 5, c'est toi qui les choisis. Mais ça peut être vraiment, vraiment cool. Ou alors un deck très, très énervé avec énormément de T1. Et en fait, tu utilises l'agent Coulson juste pour avoir ta, ta curve en fait, un peu haute, 4 et 5. Vous voyez, un truc euh, où en fait, tu vides ta main. Enfin, après, c'est bizarre parce que le problème, c'est que le, le moindre lieu qui fait que tu ne peux pas trop jouer dessus ou qui met des écureuils, bah, tu seras bloqué. Mais vraiment, un deck où tu floutes les trois lignes, why not euh, les Carrière. Euh, 6 de puissance, enfin euh, 10 de puissance pour 6 mana, 6 d'énergie, quand tu discardes cette carte dans ta main, tu euh, remplaces, tu la remplaces par 3 random cards donc euh, dans un deck défausse pourquoi pas, mais en même temps quel est l'intérêt de défausse, enfin quoi que tu défausses la carrière, tu as des cartes dans la main, ces cartes dans la main peuvent te permettre de curver, par exemple tu fais T3, en général le deck est là par exemple, il n'a pas forcément de T4 ou de T5, enfin, souvent c'est une défausse qui va jouer, mais il y a une possibilité de faire euh, T3, je défausse ça, avec une carte de défausse. Derrière, et tu peux ramener, c'est quand même 10 de puissance. Accessoirement c'est quand même 10 de puissance pour 6, c'est quand même cool. Enfin, ouais, non, c'est pas si cool que ça, en vrai, il y a plein de choses qui font mieux. Mais derrière, tu récupères des cartes random. Donc tu vas pouvoir curver par exemple ton T4 si t'as pas forcément de T4. Si t'as pas envie de jouer, par exemple, ton. J'allais dire Nicolas Cage, mais ton euh, Ghost Rider T4. Euh, et si t'as pas de Jubilee, vous voyez. Euh, donc là, je pense à ce deck là, parce que c'est le deck que j'ai. Mais je pense que ça. Bah bon, en général, ça rentre quand même plutôt dans les decks des fausses. Mais ça peut être assez... Ou alors dans un deck très très énervé des fausses. Euh, où finalement tu vas récupérer 3 cartes. En fait la question c'est est-ce que défausser ça pour récupérer 3 cartes ça a du sens Est-ce que récupérer 3 cartes ça a du sens Encore une fois c'est un peu comme euh, Agent Coulson je pense que ça a du sens si c'est un deck très très énervé avec beaucoup beaucoup de défausses. Comme ça tu as la possibilité de, de pas avoir du mana flottant, euh, en fait d'utiliser la puissance de la défausse mais avec le côté euh, par exemple avec Morbius où il faut défausser un maximum mais en général quand tu défausses si tu défausses pas ton... Apocalypse, bah, tu es un peu rect parce que les autres cartes que tu défausses, elles reviennent plus, vous voyez Alors, il y a Swarm, il y a des trucs qui coulent, Wolverine et tout, mais là, ça permettrait d'avoir une carte en plus à défausser. Soit tu l'ajoutes ici, c'est quand même cool, soit bah tu, tu restes dans cette idée de, de remplir un maximum tes tours, et ça peut être plutôt pas mal. Mbaku, euh, si euh, cette carte est dans ton deck à la fin de la partie, euh, elle arrive sur, une, euh, sur un lieu, pour 1, 2 de puissance si elle est dans ton deck, à la fin de la partie, elle arrive sur un lieu, est-ce que c'est cool euh, En général, on a 75% de chance d'avoir une carte euh, sur tous tes, tou tes tours. Euh, donc en gros, je sais pas, ça me paraît pas incroyable. Tu auras un 2 de puissance à la fin. Alors après, ça coûte 1, 2 de puissance. Au pire, tu vas la rendre dans la curve. Euh, dur à dire. Moi, j'aime bien l'idée de la carte. J'adore ce genre de carte. Après, je trouve que c'est un peu too much d'avoir que 2 à la fin... Je sais pas. En fait, j'aurais presque aimé un truc un peu bizarre du style, je peux pas, on peut pas la jouer, mais genre un truc qui a 6 de puissance. Ouais, mais si on peut pas la jouer, c'est un peu con. Mais vraiment un truc bizarre, genre un truc qui coûte 6, 6 mana. On, bon, j'invente une carte, mais un truc qui coûte 6 mana, 6 de puissance. Et si à la fin, justement, elle est dans le deck, elle arrive sur le lieu, vous voyez Ou même un truc qui coûte 6 et qui a 4 de puissance. Dans ce cas-là, ça pourrait être un peu plus ok. Genre un truc quand tu joues pas tour 6, mais... Et sinon c'est une carte en main, une carte morte en main, mais t'as le cas de bien. Là, le 2 c'est peut-être un peu too much, sachant que c'est pas toi, c'est random location, tu sais pas où ça va. Pourquoi pas? Après, encore une fois, il n'y a pas de carte mauvaise, mais il faut trouver des, des synergies. Atuma. Euh, si tu as une autre carte euh, ici à la fin du tour, détruis Zella. Donc euh, Ouais c'est ça. Si toi tu as une, carte, une autre carte à la fin du tour, tu la détruis. Donc, en gros, pour 4 de mana, 4 d'énergie, tu as 10 de puissance. Par contre, il doit être seul sur la ligne. Alors, on connaît, il y a un truc qui s'appelle... Ha! Namor, pardon. Namor qui, pour 4 à 10 de puissance, en gros. Si je dis pas de conneries. Et... Donc, après, il y a d'autres trucs qui, pour 4 en 8, pour 4 en 9, il y a Warpass, il y a... Il y a Drax, c'est mais c'est pas fou, il y a Jessica Jones. Donc là, tu as 10 de puissance. Par contre, tes autres cartes vont mourir, mais c'est très intéressant. Alors... C'est pas un effet continu. Donc faut voir. Bah, ça se fait pas contrer. C'est ça aussi qui est bien par par exemple. Euh, L'enchantress. Le, le, en vrai, c'est assez intéressant. En vrai, j'aime bien l'idée. Euh, parce que ça rajoute un truc un peu différent en T4. Le problème, c'est que c'est pas le genre de truc que tu vas rajouter post-storm. Enfin, tu fais storm. Si tu joues ça derrière, c'est un peu con parce que ça va détruire tes autres créas. Je pense que c'est difficile à mettre en place mais ça peut être extrêmement puissant, il faut trouver les, les spots. Orca, euh, donc elle est 6 d'énergie, 9 de puissance et elle a plus 5 de puissance si c'est la seule carte euh, ici. Donc c'est un peu dans le même idée hein, finalement sauf qu'elle, elle détruit donc euh, ouais. Bon, en fait le truc c'est que si t'as elle et plein de petites créas, elle va détruire une petite créa un peu comme le lieu, euh, le, la chute du, du guerrier. Donc euh, c'est vrai que tu peux avoir 10 de puissance pour 4 et avoir d'autres créas, ça peut être intéressant. Il y a des spots hein, où avec Chute du Guerrier on jouait quand même plein de créas et il n'y en avait qu'une qui mourait, la, la plus petite. Là, euh, bah là c'est un monstre. Hein. Là pour 6, le gars il est 14 quoi. Donc il gagne une ligne. En fait c'est un... un Giganto, c'est Giganto en termes de puissance sauf que Giganto peut aller qu'à gauche. Par contre lui il doit être seul sur la ligne, donc il y a des lieux évidemment qui vont nous emmerder, les lieux des écureuils, les trucs comme ça, l'adversaire qui te joue un Green Goblin qui te donne une carte faut voir. Mais c'est bourrin. C'est bourrin et c'est plutôt cool. Euh, et euh, on va aller sur les poules 5. Donc là, il y a 10 cartes pool 4. Et on va aller sur les cartes poules 5. Euh, il y en a 6. Donc évidemment, le Galactus qu'on connaît, hein, quand il est seul sur le lieu, euh, c'est la seule carte sur le lieu de ton côté. Ça détruit les autres lieux. Euh, c'est bien ça. Hein. C'est la seule carte ici. Ah, c'est la seule carte ici. La question, c'est est-ce que si l'adversaire met un truc, ça marche aussi je sais plus. Je crois que c'est la seule carte. C'est-à-dire que si l'adversaire, il joue également un truc. Il détruit pas les autres le. Mais je suis pas sûr de ça. Bah en vrai, je l'ai joué quelques fois. Mais j'avoue que là, maintenant, l'information me, me fuit. Mais bon, c'est assez mauvais. Hein. Franchement, c'est un truc qui est... Quand on l'a, par exemple, sur le raft. Quand on a un truc à zéro sur le raft, on est un petit peu rec d'avoir Galactus. Donc, j'ai l'impression que c'est pas bon, moi Galactus. Mais admettons. Euh, la Valkyrie 5-2. Ouais, c'est vrai que... Valkyrie. Galactus, franchement, c'est pas un truc foufou. Euh, 5 de puissance. Euh, 3 de puissance, pardon, pour 5 d'énergie. Euh, tous les autres cartes sur cette, euh, sur ce lieu. Euh... D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est marqué si c'est la seule carte ici. Donc, peut-être c'est de ton côté. Parce que là, c'est marqué toutes les cartes sur ce lieu. Ça aurait été marqué sur ce lieu. Si c'est le seul, la seule carte sur le lieu, c'est ici. Donc, ça doit être de ton côté, peut-être. Bref. Euh, toutes les cartes sur ce lieu ont 3 de puissance. Donc. C'est un espèce de chang un peu bizarre parce qu'en en fait ça va détruire soit tes petites créas, elles passent, tes petites créas 1, par exemple tes écureuils, tes conneries, ça passe à 3 de puissance. Euh, soit tes, euh, les grosses créas en face passent de 6 ou 7 à 3. Donc c'est assez tricky. C'est assez polyvalent si je peux dire. Ça peut rentrer dans plein plein de decks. J'aime beaucoup l'idée. Euh, J'aime bien la carte. Franchement, je, bien. moi je voudrais plus ça dans un zoo. Genre vraiment le côté euh, j'ai 3 petits T1 sur ma ligne. Bam je le joue, je prends plus 2 euh, bah, de puissance en fait à tous ces terrains. Ce serait pas incroyable mais ce serait assez cool. Et ça à ce côté situationnel où l'adversaire a une énorme créa et on lui défonce. Le super Skrull, euh, 4 d'énergie, euh, 2 de puissance donc c'est pas beaucoup. Euh, mais il a un bon effet, euh, ça a les effets euh, continus de toutes les cartes ennemies. Donc euh, ça peut être assez cool. Euh, par exemple, ça peut voler les capacités d'un Warpass, ça peut voler les capacités, par exemple, dans le deck Destroyer, Warpass, Sandman... Euh, Sandman, qu'est-ce que je dis euh, euh, Iron... Euh, non, pas Ironman, il euh, n'y a que des man à la fin. Euh, <rire> Antman, Ant Ant Ant voilà, c'est ça. Euh. Antman, euh, c'est assez intéressant, ça c'est très situationnel hein, pour le coup. Donc c'est des cartes un peu comme, je ne sais plus le nom, je crois que c'est Malicia. Malicia qui vole un effet euh, continu en face... Ah, le problème c'est que franchement, est-ce que Vo... parfois voler un effet continu ne fera pas grand-chose Est-ce que vaut pas mieux jouer en que parce qu'au moins elle a 4 de puissance que ça Faut voir. Bon ça me paraît pas dingue, mais faut voir. Shuri, euh, ça double la puissance. Donc 4 d'énergie, 2 de puissance, ça double la puissance de la prochaine carte jouée. Donc je vois bien ça, genre tu joues tes 4, derrière tu fais euh, le crâne, le crâne rouge, t'as euh, 32 de puissance combo rigolote hein, avec le crâne rouge, euh, t'as sûrement d'autres monstres comme ça que tu peux jouer. J'aime la carte, je trouve qu'elle est très intéressante. Euh, une carte Parce qu'en fait pour 4, si derrière t'arrives à faire un truc bah, justement de 15 de puissance ou même 10 de puissance, euh, si tu, en fait elle, elle va récupérer en gros un, plus ou moins hein, euh, la puissance que l'autre a, a gagnée. Donc en fait c'est un truc qui pour 4 peut avoir facilement 8, 10, 12 de puissance donc c'est assez gros. Après, bon, forcément, ta carte... De euh, bon, toute façon, ta carte qui coûte 15 prend déjà Chang'Chi, euh, euh, mais voilà, je, je trouve que c'est sympa et je trouve que ça fait c'est assez bourrin, mais c'est assez cool. Il euh, y a euh, Bast. 1 d'énergie, 1 de euh, puissance. Ça c'est euh, La puissance de toutes les cartes dans ta main à 3. Donc, toutes les cartes euh, dans ta main auront 3 de puissance. Bah, ça, c'est un, un peu méga cool, en vrai. Euh, après, ça dépend ce que tu joues. Ça, pour le coup, ça veut dire que tu vas jouer... Soit que des cartes qui ont zéro de puissance, par exemple des Iron Man. En fait, tu vas juste jouer des cartes qui ont le moins de puissance possible. vous allez dire des petits T1. Mais en vrai, tu peux jouer Iron Man, tu peux jouer Iron Heart, euh, tous les Iron, quoi. Euh, tu peux jouer. Euh, bah, je, oh, je suis vraiment mono, euh, mono Sandman, moi, alors que je, je déteste cette carte. Mais bah, en gros, voilà tu vas pouvoir jouer. C'est hyper cool, ça fait penser un peu à un, à un Mister Négatif mais en fort. Vous voyez donc, après, c'est que les cartes dans la main, mais t'es pas obligé de jouer ça T1. Franchement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. J'ai l'impression que c'est vraiment, dans certaines situations, ça va être game breaker. Genre, t'as le deck autour, si tu l'as T1, l'adversaire va faire Oh putain, j'ai perdu. Ah, Non, mais sans déconner, c'est incroyable. Euh, Thanos, bon, Thanos, on connaissait. Mais on l'avait pas la possibilité de le jouer. Là, maintenant, on va pouvoir le jouer. Au début de la game, tu mets 6 euh, pierres d'infini dans le deck. Euh, donc, euh, bon, pour 6, il est 8 de puissance. On va voir ce que fait les pierres d'infini. En gros, t'as. Euh, donc, t'as celle-là, la Mindstone qui fait en piocher 2 dans le deck. T'as euh, si tu as joué les 6 stones, ah, donc ça, elle te fait piocher. Donc, d'autres stones. Par contre, ça coûte un mana à chaque fois, hein. mais c'est un peu de puissance. Euh, pour un, t'as 3 de puissance. Euh, si t'as les 6 stones, euh, le Thanos a 10 de puissance, donc il est énorme. Euh, 10 de plus, hein, donc il passe à 18. Donc, euh, il a gagné une ligne. Euh, elle, elle, transforme, elle se transforme en une autre new one c'est ça hein, transforme les locations ah non transforme le lieu pardon j'ai mal lu transforme le lieu en un autre lieu et piocher une carte donc elle se recycle et elle change le lieu c'est cool euh, je les ai pas lu encore hein. j'ai tout lu sauf les stones euh, piocher une carte il ouais, y a souvent piocher une carte d'ailleurs elle elle arrive un peu à la fin entre guillemets mais là c'est pioche là c'est pioche pioche euh, où, où qu'il soit il a 10 de puissance ouais bon ça changera rien de toute façon si il a 10 de, dans le deck et de, admettons euh, Elle tu pioches Et les ennemis euh, Les cartes ennemies ont moins un de puissance En continu Donc euh, c'est assez cool ça en vrai C'est pareil c'est cool Parce que ça, ça, fait, ça coûte que 1 Alors après ça prend un peu de place Mais il euh, bah, y en a beaucoup quand même hein. Il faut avoir les 6 hein. euh, Space stone Donc tu pioches une carte Et le prochain tour Next turn you can move une carte à ce lieu Donc ça fait comme euh, euh, clock, clock tu peux te déplacer euh, une carte ici une seule. Time Stone. Tu pioches. Et prochain tour, t'as un d'énergie. Incroyable. Et franchement, Thanos, ça a l'air trop sexy. En vrai, Thanos, ça a l'air incroyable. En vrai, Thanos, ça a l'air trop... <rire> ça a l'air trop Thanos, quoi. Trop bien. Euh, bah écoutez, on a fait tout le... Après, vous pouvez balader sur le site. Mais je crois que j'ai tout dit sur le... Globalement, sur le patch. Les informations les plus importantes. S'il y a d'autres informations qui vous semble importante et que je n'ai pas euh, dit, n'hésitez pas à les, à les mettre dans les commentaires, comme ça, ça aide les prochaines personnes. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde